Aujourd'hui on va travailler sur le plan de la maison. On va d'abord commencer par regarder comment on va répartir la surface totale entre le rez-de-chaussée et l'étage. Ensuite on ira expliquer comment on se sert de la grille qui sera votre support de travail. Ensuite on ira placer nos escaliers et enfin on ira expliquer les différentes contraintes qu'il va falloir que vous suiviez pour faire ce travail-là. Alors, nous à la base on voudrait faire une maison de 160 m. Mais si vous avez fait la question bonus euh, lors du travail sur le plan du terrain, vous êtes rendu compte que notre rez-de-chaussée ne, ne peut pas dépasser 120 m. D'accord Ce qui veut dire que toute la place qu'on ne peut pas mettre au rez-de-chaussée, il, il va falloir la mettre à l'étage. Donc là, si on a 120 m au rez-de-chaussée, si on veut faire une maison en tout de 160 m, il va nous rester 40 m à l'étage. Mais on peut très bien faire un rez-de-chaussée de un peu moins de 120 m. On pourrait par exemple choisir d'avoir le rez-de-chaussée et l'étage de la même taille. Dans ce cas-là, on aurait 80 m au rez-de-chaussée, 80 m à l'étage, et on a bien 160 m en tout. Ou alors on pourrait choisir une solution intermédiaire, comme par exemple 100 m au rez-de-chaussée, 60 m à l'étage ou n'importe quelle solution qui nous permet d'avoir en tout 160 m2 et de ne pas dépasser les 120 m2 en bas. Donc par exemple 110 et 50 ou 90-70. Voilà. Ça ce sera à vous de choisir. Il n'y a pas de meilleure solution. C'est simplement en fonction de vos goûts que vous allez choisir une solution plutôt qu'une autre. J'insiste sur le fait que dans les consignes, je vous demande d'avoir... Un mur extérieur de votre rez-de-chaussée, de votre étage, qui soit un rectangle. Ça, c'est très important pour ne pas compliquer trop le travail. Alors, l'utilisation de la grille. La grille qu'on vous a distribuée comporte deux parties quadrillées, une en haut pour l'étage, une en bas pour le rez-de-chaussée, et chaque petit carreau correspond à un mètre carré. Donc, si vous avez une surface une pièce par exemple et que vous voulez compter sa surface, eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous comptez les petits carreaux 1 à un. Voilà, c'est un petit peu long mais c'est une solution qui marche à tous les coups. C'est surtout pratique quand on n'a pas une surface rectangulaire. Donc là on a bien 32 petits carrés donc 32 mètres carrés. Dans ce cas là, une solution plus intelligente aurait été de compter le nombre de carreaux en longueur et en hauteur. On aurait trouvé 8 carreaux sur 4. Si on connaît nos tables, on sait que 4 x 8, ça fait bien 32. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux escaliers. Il existe tout un tas d'escaliers différents, mais pour simplifier le travail, nous on va se contenter de deux types d'escaliers. Un escalier droit, donc un escalier qui monte tout droit, et un escalier en colimaçon. Et vous aurez le choix entre l'un ou l'autre. Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. C'est plus une question de, de goût, d'esthétique que de réelles contraintes pratiques. Alors, comment est-ce qu'on va dessiner ça sur notre grille Notre escalier droit va faire trois carreaux, de long sur un carreau de large. Et comme c'est vu de dessus, on va dessiner des marches, puis ça va ressembler à peu près à ça. Le problème, c'est que quand on dessine notre escalier... Vu de dessus, on ne peut pas déterminer où est le haut et où est le bas. Donc nous, dans notre travail, pour simplifier le, la façon dont on va le noter, on va faire une flèche dans, la, dans le sens de la montée. Donc si je fais une flèche comme ça sur mon escalier, ben je peux en déduire forcément que le bas de l'escalier est à gauche et que le haut de l'escalier est à droite. Deuxième chose importante, on a besoin de place pour monter dans l'escalier et pour sortir de l'escalier. Donc dans votre rez-de-chaussée, vous allez devoir garder un petit carreau disponible en bas de l'escalier pour qu'on puisse monter, et un petit carreau disponible à l'étage pour qu'on puisse sortir de l'escalier. On ne peut pas avoir à le bout de l'escalier collé à un mur, sinon on ne peut pas rentrer dans l'escalier, on ne peut pas en sortir. Ensuite, notre escalier en colimaçon il va faire deux carreaux sur deux carreaux avec des sortes de marches qui tournent. Vous symbolisez ça un petit peu comme ça. Et on va rentrer et sortir voilà, du même côté. Alors vous pouvez faire pivoter votre escalier pour pouvoir rentrer en haut, en bas ou à droite. Ça marche pareil et toujours un petit carreau de livre en bas et un petit carreau de livre en haut. Dernière chose très importante. Quand vous allez dessiner vos escaliers, là on imagine, je suis parti sur un plan avec 80 mètres carrés au rez-de-chaussée, 80 mètres carrés à l'étage. Si je place mon escalier de cette façon au rez-de-chaussée, il faut que, à l'étage, je le place pour qu'il puisse se superposer. D'accord Que si je viens de mettre les deux, les deux niveaux l'un sur l'autre, l'escalier soit au même endroit, puisque c'est le même escalier, il y a un seul escalier dans votre maison, simplement on le dessine deux fois puisque ça fait le lien entre le rez-de-chaussée et l'étage. passer aux contraintes. Donc ça, toutes ces contraintes sont marquées dans votre énoncé. On va simplement expliquer quelques-unes qui sont un petit peu, un petit peu compliquées. D'abord, première chose, dans votre maison, il doit y avoir au moins trois chambres de 12 carrés minimum. Je vous rappelle que minimum, c'est qu'on ne peut pas faire moins, mais qu'on peut faire plus. Si je veux faire une chambre de 15 carrés, pas de souci, 20 carrés, pas de souci, okay mais pas moins de 12. Vos trois chambres ne sont pas obligatoirement toutes de la même taille. Vous pouvez très bien avoir deux chambres de 12 et une de 20. C'est vous, vous qui décidez. Ce travail là, il va être poursuivi par un travail où on va aménager ces pièces. Ce n'est pas simplement un travail théorique, ce qui veut dire que si vous me faisiez une chambre de 12 mètres de long sur 1 mètre de large, on aurait en effet une pièce de 12 mètres carrés, mais ce serait impossible de mettre la moindre, le moindre meuble à l'intérieur. Donc essayez de faire des pièces les plus carrées possibles. Voilà. Vos pièces ne sont pas forcément rectangulaires, vous pouvez faire des pièces avec des formes un petit peu plus biscornues, en essayant de ne pas trop le faire. Mais voilà, essayez de toujours avoir l'idée le fait qu'on va devoir meubler la pièce et donc avoir une forme pratique. Chaque chambre disposera de sa propre salle de bain WC. Ce qui veut dire que dans notre chambre, on va avoir deux portes. Une porte qui va nous mener vers le reste de la maison et une porte qui va nous mener vers la salle de bain de notre chambre de 4 mètres carrés minimum qui seront en plus des 12 mètres carrés de la chambre, puisque ce sont deux pièces différentes. Voilà. Euh, on aura un vaisseau au rez-de-chaussée, rien à dire. La cuisine sera ouverte sur le séjour. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir une, ce qu'on appelle également une cuisine américaine. Ceux qui ne voient pas trop à quoi ça correspond, vous pouvez regarder sur euh, un moteur de recherche, regarder un petit peu des images. En gros, il n'y a pas de mur qui sépare notre séjour de notre cuisine. Ce que j'ai appelé séjour dans l'énoncé, c'est salon, salle à manger. Donc la pièce où on va manger en famille, la pièce où on va regarder la télé. Euh, faudra un grand séjour. OK. Il y aura un bureau au rez-de-chaussée. Très important, il doit être au rez-de-chaussée. Euh, ça, c'est une contrainte légale en France. Chaque pièce principale doit être éclairée par la lumière du jour. Ce qui veut dire, en pratique, que toutes les pièces d'au moins 10 mètres carrés doivent avoir soit une fenêtre soit une baie vitrée, au minimum. Ils peuvent évidemment avoir plusieurs fenêtres. Et enfin, il va falloir réduire la, le plus possible la surface de couloir. Vous aurez forcément des petits bouts de couloir dans votre maison pour passer d'un endroit à l'autre, d'une pièce à l'autre. Mais le couloir, c'est pas une surface utile dans le sens où vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas euh, jouer, vous n'allez pas faire vos devoirs, vous n'allez pas vous laver dans le couloir. Donc autant avoir des petits couloirs et des grandes pièces, plutôt que l'inverse. Voilà. Je vous souhaite un très bon travail. Bon courage à tous.